Je chante sous les grelons, c'est vrai, il y a des grelons, mais je me promène... Oh, ça fait du bruit Oh, ça grêle Ah ouais, c'est vrai que là, ça tombe, hein. Allez, ça ne nous empêche pas de sortir et de vivre Il ne fait pas beau c'est nous qui décidons d'aller dehors ou de rester à l'intérieur. La vie continue, même quand il ne fait pas beau. Allez Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A demain.